Je vais parler de journée euh, euh, en euh, 2036. D'accord, en 2036. Oui, j'imagine euh, quelque chose. Oui, mais en utilisant la nominalisation. Oui, pour titre. En titre. Ah, d'accord, comme titre pour votre journée de 2036. Oui. Mais après, pour la journée 2036, vous allez utiliser le futur. futur mais... Oui, c'est ça, vous avez appris le futur. Euh, je vais aller, je vais faire quelque chose. Le futur proche, d'accord. Et alors, quel, à quel titre vous pensez Quel titre Quelle phrase nominale vous pensez J'ai trouvé quelque chose. Ah. Euh, le production d'un nouvel robot d'enfant. Oh, qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà, donc si c'est euh, une phrase nominale, donc le le vous n'allez pas le prendre. Non. Vous allez dire production directement de nouveau, donc après nouveau N O, on utilise N O U pour l'orthographe du mot, N -O -U. Euh, donc de nouveau euh, robot enfants c'est-à-dire on va fabriquer des enfants qui vont être des robots mais oui, ce sont pour les parents euh, qui euh, ne peuvent avoir des enfants. Ah, d'accord, donc pour les couples stériles, euh, c'est une belle idée, d'accord. Euh, je peux dire, je euh, veux dire que euh, pour euh, aller à l'espace, euh, oui, euh, il y avait euh, une élection. D'accord, pour voyager dans l'espace, hein, donc dans d'autres planètes. Oui, mais ok. Euh, cher. Ah oui, c'est super. Cher, oui. <rire> Et donc, à ce moment-là, les personnes qui vont participer, euh, alors ce ne serait pas une élection, ce serait un tirage au sort. On tire au sort, c'est ça Comment je Tirage au sort Tirage T-I-R-A-G E Plus loin O A-U C'est trois mots Tirage au sort Quelles sont les spécificités de l'apprentissage du FLE, français langue étrangère, dans ce cas pratique euh, donc des Alors là, il y a un bon échange qui se fait. L'étudiante peut poser des questions, donc de préciser. Je, je l'aide à formuler, à, comment dire, à reformuler l'idée et à trouver les, les mots, à développer son vocabulaire en français. Par exemple, élection, donc elle, a, elle a une idée en tête, mais ce n'est pas le bon mot. Mais donc elle a appris maintenant tirage au sort et euh, donc après je vois l'écrit qui est des petites erreurs d'orthographe plutôt. Voilà, mais là elle est en train de produire, de travailler toute seule et donc euh, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je vous ai appris maintenant J'ai appris euh, comment je peux utiliser bon nom j'ai appris euh, comment euh, je peux euh, avez que le ne peut pas utiliser l'article en titre. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Quand on a une nominalisation, ce n'est pas nécessaire. Donc ici, par exemple, tirage, j'ai pas dit le tirage, mais tirage. Et élection, bah, mm -hmm. le L tomberait. Voilà, ce n'est pas nécessaire pour une phrase nominale.